En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vit dans un monde de, de polarité. Hein? Il existe autant le blanc qu'il existe le noir. Et, et pour parler de souffrance, j'ai dû au préalable avoir aussi vécu mon lot de souffrance dans ma vie. Euh, si, on, si, on, si je recule dans le temps, hein, j'étais quelqu'un qui n'avait pas d'estime de soi, il n'avait pas de, de confiance en soi. Euh, je n'étais même pas capable d'approcher une femme. En fait, en réalité, j'ai jamais approché une fille, une femme de ma vie parce que je n'avais pas d'estime, je n'avais pas de confiance. Même aujourd'hui avec Nathalie, c'est elle qui m'a approché au tout début, il y a bientôt 12-13 ans de ça. Et, euh, et en fait, cette souffrance-là, elle est essentielle pour venir nous faire puiser à l'intérieur de nous. Hein, souvent, cette souffrance-là, ces paradigmes-là, ces schémas-là, ici on appelle des « patterns », qui nous font croire qu'on n'est pas assez, qui nous font croire que les autres sont tous meilleurs que nous, ou qui nous emmènent à avoir peur d'être rejetés parce qu'on porte certaines blessures. C'est le jeu de la vie, tout ça.